Bonjour, je suis Nyx, et vous regardez le récap d'octobre. Un récap qui consacrera d'abord les trois gagnants du concours de septembre, avec une bonne nouvelle pour tous les autres, j'aurai un nouveau jeu à vous faire gagner dès le mois prochain. Cette émission sera également riche en jeux grâce à mes nombreuses réceptions du mois, la rubrique verra même débarquer un jeu que l'on n'attendait plus. Enfin, on fera le point sur la traduction de Lens of Galzir, après le brutal retrait de son livret numérique et les appels à l'arrêt des ventes de son créateur. Tutomé responsable de la version française, a accepté par la voix de son cofondateur de répondre aux nombreuses critiques qui visent leur travail, ce sera l'invité du mois. En bref d'abord, c'est avec Stupeur que l'on a appris il y a deux semaines la disparition de Chris Gabrielson, fondateur et designer en chef de la maison d'édition Badcrow Games. Ce studio basé en Utah a pour vocation de regrouper plusieurs auteurs reconnus sous un même toit afin de réaliser des projets d'envergure, une démarche couronnée par le succès de leur gigantesque adaptation du jeu vidéo Virus, dont la campagne de reprint vient de se terminer. Cette annonce, faite par la voix de son frère sur les réseaux sociaux ainsi que sur Kickstarter, laisse la famille du financement participatif, mais aussi tous les fans de la licence, orphelins d'un auteur ambitieux et déterminé. Chris Gabrielson nous a quittés alors qu'il se trouvait à Essen afin de participer au salon international du jeu, la réalisation de la deuxième campagne de Virus s'en trouvant logiquement suspendue pour une durée indéterminée. J'ajoute que si vous souhaitez témoigner votre soutien à la famille de Chris, une page GoFundMe a été ouverte par le studio, vous pouvez retrouver son lien dans la description. Vous le savez, les derniers mois de l'année sont souvent riches en projets participatifs mais aussi en livraison, en témoignent les nombreux jeux arrivés sur mes étagères ces dernières semaines. C'est l'heure de votre rubrique, les réceptions du mois, et on commence avec un jeu qui nous vient du fin fond des âges. Financé début 2020, c'est seulement en cette fin d'année que Night Tales commence sa livraison, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu semble déjà appartenir à une autre époque. En effet, pour 65 euros, port compris, le quatrième projet de l'allemand Voodoo Games proposait Spot UV, insert plastique et miniature dans un jeu que beaucoup d'entre nous avaient oublié. Si j'ai vu quelques personnes tenter de vendre leur pledge avant même de le recevoir, estimant être passé à autre chose, son déballage m'a convaincu qu'il avait toute sa place dans ma ludothèque pour une raison principale, il est le mélange de deux titres que j'aime tout particulièrement, à savoir Set a Watch et The Great War. Dans Night Tales, vous incarnez un chevalier devant repousser plusieurs hordes d'ennemis et vaincre leur chef, en alternant des phases de préparation de jour et des phases de combat la nuit. Semi coopératif, le titre se dote de quêtes piochées aléatoirement, et si la défaite est commune, dans le cas où votre village serait ravagé, seul le plus valeureux d'entre vous sera reconnu comme héros à la fin de la partie. Comme dans The Great Wall ou Set a Watch donc, le début d'un tour s'articule autour d'une phase de préparation pendant laquelle vous pourrez recruter des mercenaires et améliorer votre équipement. Viendra ensuite une phase de combat, durant laquelle des monstres seront révélés et activés de la même manière que dans les jeux auxquels je faisais référence, avec une gestion à la fois de la ligne de vue mais aussi de la portée. Chaque personnage incarné dispose de plusieurs statistiques à surveiller de près, ainsi que d'un pouvoir qui complétera son arsenal dans des batailles aux forts accents de puzzle qui vous demanderont de gérer des foules de monstres interagissant entre eux. Il existe de nombreux moyens de mitiger la chance des affrontements, résolus à l'aide de G 2 d et le nombre de combos possibles valorise les plus ingénieux dans un jeu à la difficulté assez relevée. Originalité par rapport au jeu du genre, derrière les mêlées se trouvera un boss tiré aléatoirement, disposant de ses propres forces et faiblesses évoluant au fil de la partie, ainsi que d'un deck tactique propre offrant une revoibilité conséquente au titre. S'il est un véritable régal pour les yeux, grâce à ses décors montés, Night Tales prend l'étrange parti de proposer un plateau tout en largeur, ce qui n'est pas très pratique pour les participants situés en bout de table, mais pose surtout le problème d'avoir l'intégralité des cartes placées perpendiculairement aux joueurs, forçant l'assemblée à se tordre le cou en permanence. Particulièrement satisfaisant et rafraîchissant pour son prix, le projet, malheureusement non localisé à ce jour, s'était doté d'une extension que l'on pourrait qualifier de prétexte, offrant essentiellement des cartes supplémentaires et quelques variantes qui auraient tout à fait pu trouver leur place dans la boîte de base. Malgré la barrière de la langue, ce jeu mérite que vous vous y intéressiez si les semi-coopératifs et les projets comme SkyTier Hordes vous font de l'œil aujourd'hui. On fait un détour par les États-Unis, puisqu'AEG m'a présenté ce mois-ci deux classiques de son catalogue, maintenant disponibles en français. Point Salade, vendu dans nos contrées sous le nom de Salade de Point, est un filler jouable en une quinzaine de minutes, format qui trouve rarement sa place à ma table. Cependant, le titre est bien plus intéressant que sa taille veut bien le laisser penser et il est devenu dès mes premières parties un incontournable de mes soirées-jeux. Dans Salade de points, vous devez assez logiquement préparer la meilleure salade afin d'obtenir le meilleur score et de remporter la partie. Son originalité repose dans sa seule mécanique, c'est à vous qu'il appartient de décider de vos conditions de victoire. A chaque tour, vous pourrez soit prendre deux légumes présents sur la table, soit choisir une condition de victoire. Celles-ci vont souvent plus loin que le simple fait de vous demander d'accumuler des légumes, et nombreuses seront les cartes offrant un bonus pour certains végétaux, mais un malus pour d'autres. Ainsi, c'est une vision à long terme qu'il vous faudra avoir le plus tôt possible afin d'avoir une chance de l'emporter. Est-ce que mes adversaires se focalisent déjà sur un légume en particulier devrais-je empiler les conditions de victoire ou plutôt me focaliser sur celles que je possède déjà afin de maximiser leur rendement. C'est aussi votre sens de l'opportunité qui vous offrira les plus belles victoires, car chaque légume pioché est remplacé par la première carte du paquet score, ce qui peut vous permettre de priver un adversaire de la carte dont il a besoin. De fait, aussi accessible et rapide qu'il soit, Salade de points fonctionne très bien avec les joueurs plus experts puisque sa mécanique n'a rien de trivial. Sa durée de 15 minutes montre en main à 4 joueurs le rend facile à sortir et il est en passe de devenir un incontournable pour mon groupe de joueurs. Deuxième titre un peu plus ambitieux, Tiny Towns, vendu en français sous le nom de Petite Bourgade. Ce jeu partage une caractéristique avec Salade de points, à savoir une redoutable mécanique cachée sous des règles minimalistes. Dans Petite Bourgade, vous tenterez de bâtir le plus joli village de la région, pour ce faire, les joueurs auront le choix entre 7 bâtiments tirés aléatoirement et disposeront d'un plateau personnel sur lequel poser leurs matériaux. Là où le jeu est intéressant, c'est dans son aspect puzzle. Vous devrez, afin de construire le bâtiment désiré, disposer un certain nombre de ressources dans l'ordre imposé par sa carte dans l'orientation de votre choix. Il vous sera interdit de placer l'un des cubes sur une case déjà occupée. Ainsi très vite, Petite Bourgade se transforme en solide jeu d'optimisation de l'espace puisqu'il faudra toujours garder à l'esprit, quand vous construisez un bâtiment, la place nécessaire à l'assemblage des ressources dédiées à vos futures constructions. Pour corser le tout, vous n'avez pas toujours la main sur les matériaux utilisés. Chacun à leur tour, les joueurs vont désigner une ressource dont ils ont besoin, ce sera la ressource du tour que tout le monde devra poser sur son plateau. Vous vous retrouverez donc souvent contraint de préparer plusieurs constructions à la fois, en attendant qu'un joueur daigne annoncer la ressource dont vous avez besoin, ou que ce soit à votre tour de le faire. La gestion de l'espace et la planification sont indispensables à votre réussite, d'autant plus en sachant que tout espace non construit, même s'il comporte un matériau, vous fera perdre un point en fin de partie. Pour parachever ce casse-tête ingénieux, les bâtiments interagissent entre eux afin de rapporter plus ou moins de points, un cottage, par exemple, ne vous bénéficiera que si vous avez une construction agricole pour l'alimenter. Étonnamment ingénieux, petite bourgade complète son gameplay avec une légère asymétrie. Chaque joueur sera doté d'un bâtiment unique aux effets puissants, souvent assez coûteux mais rentable à long terme. Proposant des parties d'environ 45 minutes et des règles expliquées en quelques phrases, AEG prouve une nouvelle fois son savoir-faire, avec un titre dont le nombre de variantes possibles ajoute encore à la rejouabilité. Seul point noir, il n'existe aucune mécanique de retour et si vous commettez trop d'erreurs trop tôt en bloquant des parties de votre territoire, vous êtes pratiquement assuré de subir pendant toute la partie et possiblement de finir avec un score négatif. alors que l'excellent Overboss dont je vous parlais le mois dernier sort dans quelques jours, c'est Flamecraft que Lucky Duck a choisi de localiser et de proposer à nos boutiques françaises ce mois-ci. Immense succès Kickstarter porté par une DA enchantresse, Flamecraft m'avait laissé une impression en demi-teinte, me faisant craindre par ses règles élémentaires un gameplay trop enfantin. Or, à l'image de Salade de poing et de Petite Bourgade dont nous venons de parler, Force est de constater que le nombre de pages du livret ne fait pas ici la valeur du jeu. Entre engine building et pose d'ouvrier, le titre prouve qu'il n'a pas volé son financement. Dans Flamecraft, vous incarnez un gardien des flammes, et votre objectif sera de faire en sorte que les habitants de votre village ainsi que les dragons qui le peuplent vivent en harmonie. Il s'agit d'obtenir un maximum de points en affectant des dragons aux artisans locaux, sans que cela profite trop à vos adversaires. Chaque dragon artisan dispose d'un pouvoir ainsi que d'une spécialité et il vous faudra placer ce que vous avez en main au meilleur endroit afin d'en retirer les bénéfices. Pendant votre tour, vous pourrez visiter une boutique afin d'y récolter l'ensemble des denrées produites par celle-ci mais aussi par les dragons déjà en place tout en activant le pouvoir d'un de ces dragons. Par la suite, vous aurez également l'opportunité d'affecter l'un des artisans que vous avez en main si la boutique en question possède un emplacement doté du même symbole que le dragon. Cela vous rapportera des récompenses utiles, comme par exemple la possibilité de choisir un nouveau dragon dans la rivière, mais il vous faut cependant être prudent. Chaque dragon affecté augmente la productivité du magasin qu'il occupe, et cela pourrait très bien bénéficier à vos adversaires. Avec les ressources récoltées au fil de vos visites, vous pourrez payer le coût d'enchantement améliorant encore le rendement des boutiques tout en vous octroyant de substantielles récompenses. Vous l'avez compris, Flamecraft est un jeu dungeon building à la philosophie particulièrement positive, puisque quelle que soit l'action que vous entreprenez, elle bénéficiera à tout le village, et donc à tous les joueurs. Il est aussi un casse-tête familial mais redoutable, tant l'équilibre entre la récompense immédiate des actions et la production à long terme des échoppes peut être délicat. Il vous faudra garder un œil sur les denrées que recherchent vos adversaires afin de ne pas les leur servir sur un plateau. Je ne reviendrai pas sur l'aspect enchanteur du titre, ni sur le plaisir visuel que constitue le fait d'ajouter des magasins au fil de la partie, donnant une véritable sensation de vie sur la table. J'insisterai par contre sur un aspect intéressant, tout comme Overboss, Flamecraft inclut plusieurs niveaux de difficulté à ses règles. Il propose à un public familial une belle porte d'entrée au monde de l'engine building, et au plus avancé de nombreux défis, grâce à une variété de magasins différents ainsi qu'à des pouvoirs asymétriques. Enfin, et ça semble devenir la norme chez Lucky Duck, le titre se part de ses plus beaux atours en proposant, à un prix boutique, un tapis de jeu en lieu et place du traditionnel plateau. Si sa disposition en longueur me paraît discutable, car elle pose les mêmes problèmes que ceux évoqués précédemment dans Night Tales, il n'en reste pas moins que la sensation de luxe bénéficie grandement à l'immersion. Je termine cette rubrique avec une mention honorifique pour 3000 truands, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'essayer. Le jeu d'Unexpected Games, éditeur dont je découvre le travail, m'avait à l'origine attiré par son utilisation de cartes transparentes, chimique que j'avais apprécié dans Dead Reckoning et dans Canvas. Le titre, disponible en boutique et en français, met en scène un village du Dakota à l'époque du Far West, village ayant récemment reçu la visite d'un voyageur du futur. Avant de disparaître, ce dernier a laissé derrière lui tout un tas de gadgets et d'inventions que vous devrez rassembler afin de marquer le plus de points à la fin de la partie. Le gameplay s'articule autour d'un deck de cartes de poker que vous poserez face cachée sur votre plateau de jeu pour effectuer les actions correspondantes. En l'occurrence, il s'agira surtout de fouiller les coffres du voyageur du futur à la recherche de trésors et de recruter des truands dans sa bande. Ces truands sont générés aléatoirement en glissant une carte transparente dans une pochette affichant ainsi un prix, des statistiques ainsi que divers pouvoirs. Tout le sel et la thématique de 3000 truands se retrouvent dans sa mécanique de bluff qui rappelle à merveille les duels sous le soleil et les parties de poker au saloon. Vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas en main la carte portant le numéro dont vous avez besoin, de bluffer, à savoir de poser une carte dont la valeur ne correspond pas à l'action. Attention cependant, si vous vous faites prendre, c'est-à-dire si un adversaire pose un homme de main sur votre carte litigieuse, celui-ci marquera des points. A l'inverse, un concurrent vous accusant à tort verra son homme de main aller en prison. Il vous faudra en cours de partie veiller à votre réputation qui jouera sur votre score final. Au-delà de son concept intéressant et de son thème omniprésent, le titre se part surtout d'un humour piquant, Particulièrement dans la façon dont les habitants ont baptisé les mystérieux objets laissés par le voyageur du futur. Mélangeant hasard, bluff et stratégie, 3000 Truand est un jeu que j'ai hâte de pouvoir mettre à l'épreuve, et le peu de publicité dont il a bénéficié en France ne devrait pas vous décourager de vous y intéresser. on passe au moment que beaucoup d'entre vous attendent, à savoir le résultat du concours organisé en septembre en partenariat avec l'éditeur Trèfle. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre forte participation, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires, souvent humoristiques, j'espère avoir encore de nombreuses occasions de vous faire gagner des jeux. Félicitations bien sûr à nos trois gagnants, Bambou SL, Sébastien Maudouin et Génico. Je vous rappelle que vous avez 30 jours pour me contacter via l'adresse chaîne.nix à avant que vos lots ne soient redistribués. Restez à l'affût, un nouveau concours aura lieu dans le récap de novembre. Ça a été le coup de tonnerre de cette rentrée, la livraison désastreuse de la version française de Lens of Galzir, le dernier projet de Samy Laxo, fait beaucoup d'émules. Réalisée par Tutomé cette localisation A, de l'aveu même de l'éditeur espagnol, était livrée et partagée trop tôt donnant l'impression d'avoir été traduite par Google Traduction ou Deeple, cette VF, en plus d'être difficile à comprendre, s'offre le luxe d'être injouable à cause de mots-clés traduits différemment au fil du jeu. Après une courte période de flottement, la vente du titre a été suspendue avant que l'éditeur de la version française Toutométose, ne finisse par retirer l'accès au livre d'histoire, consultable uniquement sur Internet, promettant une refonte complète de celui-ci. Ce matin, Toutométoz a accepté de répondre à mes questions sur la gestion de l'un des plus grands fiascos que le monde ludique francophone ait connu ces dernières années. Ils sont mes invités du mois. Je suis avec Georges Rodriguez Sabaniego, cofondateur du studio Toutométoz, et Laya Esquet, qui s'occupe des questions éditoriales. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions, parfois difficiles. Euh, j'aimerais, bonjour à vous deux, j'aimerais pour commencer qu'on revienne aux origines de ce partenariat avec Snowdell Design. Euh, qu'est-ce qui se passe au moment où Samy Laxo entre en contact avec vous C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous présente comme volume de travail À quoi vous vous engagez Et comment vous comptez opérer sur cette, euh, cette traduction OK. Ici, je voudrais d'abord préciser une petite chose. C'est que nous, c'est Toutomé qui a contacté avec Samy pour faire la, la traduction. Euh, bon, la localisation de ces jeux-là. Euh, nous, avec Samy, on, on sait que nous, il y a pas mal d'années. Parce que forcément, on fait le même salon. Donc, on, il y a toujours, la, on, on fait la connaissance. Hein. Et on aimait beaucoup tout son travail. Euh, « Bale of Merchants euh, » en français, c'est la vallée des de marchands. marchands, c'est ça, oui. Euh, on aimait beaucoup ces jeux-là. On croyait que c'était unique. Et, et tout l'aspect, gra euh, le graphisme, on aimait beaucoup. Donc, mais il avait un, un autre partenaire en Espagne. Euh, qui était de vide. Et bon, on, on s'est dit, bon, je ne sais pas, peut-être dans le futur on pourra travailler ensemble. Et après, quand il, est, il était en train de préparer euh, lance of Galser, il est, il est revenu sur nous pour nous dire, écoute, il y a ce nouveau projet qui entre de, dans le monde de, de la vallée de Marsan, mais ça va être une chose complètement différente. Non Donc, une aventure, narrative un narratif, euh, etc. Et bon nous on n'a on a pas hésité on, on s'est dit on aime beaucoup ce qu'il fait donc on, on veut faire la, localis la localisation de ces jeux. et à l'origine on voulait faire que l'espagnol mais l'option aussi de faire la localisation française c'était ouverte parce qu'il n'avait pas de partenaire français. Et vous faites déjà de la localisation française régulièrement Oui, bien sûr. Donc, on, on l'a dit, écoute, nous, on peut, on peut le faire aussi. Et on aimerait bien le faire. Euh, C'est vrai que, et là elle peut expliquer un peu plus que moi sur ça, mais le projet, même si d'abord, il était titanique, parce que euh, d'abord, euh, c'était environ 300 000 mots, si je me rappelle bien. Euh, nous, on avait déjà fait des... De, de localisation ou bon, de services de traduction pour des projets de cette taille Par exemple, Midara, on a fait, notre équipe s'est chargée de la traduction à l'italien, à l'espagnol, au français et au allemand. Euh, mais c'était 300 000 mots. Mais comme Laïa peut vous expliquer, euh, à la fin, l'Ange of Galzir c'est bien beaucoup plus que ça. Non, là, oui, a... c'est passé à 6 ou 700 000, je crois, ça a quasiment, euh, quasiment doublé. Si, on pourrait dire qu'il y a eu des différents stretch. Euh, on a passé non, de 300 à 400, de 400 à 500, de 500 à 600. Et euh, finalement, euh, le numéro exact, c'est 688 000 et quelques mots. Ce qui fait, euh, en faisant un calcul qui est un peu euh, mind-blowing. Genre euh, faire une bibliothèque avec euh, le Hobbit, le Seigneur des Agneaux, euh, Frankenstein et le premier Harry Potter. Voilà l'extension <rire> totale. Bien sûr, en expérience du joueur, comme tu prends un des fils de l'histoire, ça ne va pas être la même chose. Mais en extension totale du monde de la c'est euh, une bibliothèque entière d'aventures. Et la question, qu on, alors sur ce, ce fait-là, vous le rappelez dans votre communication de ce matin, on, on va y revenir, euh, est-ce que vous avez, c'est la question que beaucoup se posent en interne chez Toutométos, donc en Espagne, est-ce que vous avez euh, des collègues qui sont euh, natifs français, natifs italiens, natifs allemands, ou est-ce que forcément, et ce sera ma question suivante, vous allez euh, embaucher des, des traducteurs extérieurs pour ces langues-là Là, je, je réponds. On embauche toujours des, des traducteurs professionnels parce que euh, avoir maison euh, un traducteur euh, il fait que tu, tu le bloques avec un projet et il y a beaucoup de fois que tu n'as pas de contrôle par rapport au calendrier et il y a des projets qui viennent au même temps qui peuvent avoir une taille très différente mais que pendant quatre mois par exemple tu as besoin de trois équipes de professionnels en français et que par rapport au reste de l'année tu peux passer six mois où il n'y a pas de projet dont il a besoin d'un profil comme ça. Alors, dans toutes euh, les maisons d'édition indépendantes et petites, et dans les grandes la plupart, <rire> les projets s'externalisent parce que euh, c'est très compliqué à envisager les calendriers avec plusieurs partenaires parce que les localisations à la fin... Euh, tu suis le calendrier du propriétaire original euh, et faire tout ça avec quelqu'un embauché in-house. Ok, ça vous donne de la flexibilité quelque part. Alors, le Bien sûr, c'est la façon de pouvoir euh, travailler. Sinon, on pourrait, il y aurait des délais euh, de présentation de jeux en localisation au lieu de six mois, de deux ans. Mmh, oui. Euh, alors le traducteur euh, de la version française, en tout cas crédité dans les, les règles de Lens of Galzir, il se décrit publiquement comme freelance. Comment est-ce que vous, vous l'avez choisi On a déjà travaillé avec lui euh, dans des projets euh, intérieurement, et on dit toujours que par rapport euh, à l'équipe avec laquelle on travaille, on, on a besoin de trois choses. On dit toujours que tous les traducteurs doivent être natifs et professionnels avec de l'expérience dans les jeux de société, d'accord, ça c'est très important parce qu'être un traducteur, ce n'est pas suffisamment. <rire> non, il, il, peut, il y a un langage en soi qui est difficile et qui est différent euh, si tu n'es pas habitué à penser avec cette mentalité-là. Oui, le vocabulaire faut ait... du jeu de société. Bien sûr, et, et les conséquences aussi. Non que parfois, si tu traduis dans un roman euh, un bouger d'une façon ou d'une autre, ça a des conséquences très différentes dans un texte narratif qu'avec de la jouabilité. Après, l'autre chose qu'on a toujours en tête, c'est qu'on ait de l'expérience en travaillant avec eux et que l'expérience pour nous, c'est avoir de la qualité dans le rendu du travail et travailler dans les délais, parce que les délais, c'est quelque chose qui fait que la roue, comme on disait, que c'est très important que les choses avancent et des délais et ça, c'est très important. Et puis le troisième point, c'est la communication. C'est très important que l'équipe communique bien et s'il y a des problèmes, s'il y a des délais, s'il y a des doutes, il les partage avec euh, l'équipe d'édition de, de Tomatoes. Alors ça, c'est nos trois points importants pour choisir une équipe. Justement, je rebondis sur ce troisième point. Dans la communication mm -hmm. de ce matin, euh, qui est de, de toi, Georges, je ne sais plus. Euh, ok, donc tu, tu réinsistes ré ré ré sur euh, ce que tu vas appeler les, les critères d'excellence. Euh, est-ce qu'en quelques mots, sans être trop long, tu peux nous, nous donner ce que sont ces critères d'excellence Et est-ce qu'ils s'appliquent à vos traducteurs extérieurs Comment tu vas externe Comment tu vas euh, vérifier que tes critères d'excellence, que tu vas peut-être nous résumer en quelques mots, euh, sont bien appliqués par des gens qui, quelque part, ne travaillent pas directement en interne pour ton entreprise Donc, euh, je pour ajouter à ce que Lyle disait, euh, pour ce projet, on a choisi Stéphane et Natasha, parce qu'on connaît son track record, on a fait pas mal de jeux avec eux, et la dernière collaboration qu'on avait fait avec eux, si je me rappelle bien, c'était Midar, donc c'était un jeu narratif de... les d'aventure c'était 300 000 mots si je me rappelle bien, et on n'a pas eu de retour négatif, donc on s'est dit bon, Planes of Galgett c'est aussi un jeu d'aventure, euh, même si c'est... Bon, c'est complètement différent, non? C'est un monde différent, et un style de jeu différent et tout, mais quand même, il, il a pas mal de points en commun. Donc, c'est pour ça qu'on on les a choisis pour faire ce travail. Euh, notre critère d'excellence, c'est simple c'est que tout soit parfait. Bien entendu, il peut y avoir toujours des choses. Euh, par exemple, qu'un joueur dirait... Bon, peut-être cette phrase, il traduirait d'une façon différente. Oui, on ne peut jamais ça, satisfaire tout le monde, ça je suis d'accord. Ça, ça, ça, ça c'est normal. Chacun, tu vois, chaque personne a un rapport différent avec la langue, même si c'est la même langue pour tout le monde. Cha chacun a un rapport différent. Donc, et ça, malheureusement, on ne peut pas tout faire. Non? Mais notre critère, c'est que tout soit parfait. Et je crois qu'on a un track record... Que les fois où il y a eu de, de problèmes, parce que les gens ils ont dit écoute, ça c'est pas bien fait, on l'a corrigé et on n'a pas euh, essayé de dire que ce n'est pas notre responsabilité. S'il y avait des cartes ou des autres matériels qui avaient besoin d'être corrigés, on les a corrigés et on les a imprimés. Bref, nous, on veut que les joueurs ils soient 100% contents. Et on, fer, on fera ce qu'il faut pour arriver à cette situation. Pour, en ce qui concerne les, plus les joueurs à jour, de, du, du travail ou du métier de, de traduction, là, peut-être, elle peut vous expliquer un peu plus non, sur les différentes, différentes méthodes de travail, etc., je peux peut-être préciser ma question, alors éventuellement pour toi Laïa, euh, sachant que vous êtes francophone mais pas du tout natif en interne chez Toutométose, comment vous contrôlez euh, cette excellence, cette qualité euh, Est-ce que vous êtes forcément obligé d'attendre que les, les backers vous disent ça ne va pas, ou est-ce que vous avez des moyens en cours de route quand même, euh, de vérifier par d'autres moyens externes que les choses se déroulent correctement euh, on, on vous a partagé euh, nos critères pour euh, sélectionner l'équipe de travail et euh, on ne peut pas ne pas faire confiance aux professionnels avec lesquels on travaille, d'accord Bien sûr, on, euh, dans ce cas en concret par rapport au livret numérique, il y a eu euh, une erreur interne de ne pas faire une révision euh, approfondie, mais comme on avait dit dans la communication, et pour nous c'était très clair, que le livret numérique n'était pas achevé, qu'il y avait beaucoup de travail à faire encore et qu'on le partageait pour donner un coup d'œil et pour donner la sensation de ce qui serait la vie non, dans les langues de Galzir. Euh, dans ce cas, on a fait un step euh, un peu trop tôt, d'accord Parce que la révision approfondie, elle aurait été bien sûr non Au rendu du travail, parce que si un traducteur n'a pas fait de révision et de relecture, ça sert à quoi de reviser et dire, écoute, tu dois faire une relecture. Nous devons, d'accord, ce qu'on fait euh, souvent, c'est avoir des rendus partiels. Et cela, euh, on fait toujours avec un calendrier quand on va imprimer sur papier, parce qu'avec les rendus partiels, on met en mise en page et ça nous permet de faire un coup d'œil en papier, non qui est très très différent, c'est toujours que sur écran, etc. Alors, dans les projets avec papier, il y a toujours des rendus partiels dans lesquels, bien sûr, comme ils doivent être avec une relecture faite, on peut avoir euh, un drapeau rouge au cas où il y a un problème. D'accord Ce cas est très très différent. Et euh, on a commencé à dire un mea culpa, non un, un, Une erreur interne de. Anxiété un peu d'avoir les jeux euh, dans euh, notre dépôt et pouvoir les envoyer en date parce que ça comme vous savez c'est euh, un, un, un impossible un peu que tout le monde aimerait que ça soit possible mais donner aux, aux joueurs les jeux en date qu'ils ont baqué et tout ça c'est un truc qui est rare est difficile on pour avait cette monde, hein. opportunité on avait cette opportunité et on euh, on a dit que c'était pas fini et on n'a pas pu faire le travail que l'on aurait fait normalement. Alors on va rentrer et... directement là-dedans, euh, peut-être pour compléter hein, si, si, si, si tu veux terminer. Euh, là aujourd'hui, je pense que même vous êtes conscient qu'il y a un problème, que cette traduction elle est en deçà des attentes même pour ce qui a été... Euh, fourni, on va revenir sur le matériel physique, à quel moment, il y a eu un moment pivot pour vous, euh, quand Samy commence à dire qu'il accepte d'échanger les VF les versions françaises contre des versions originales c'est quand même bien le, à un prix très réduit ce qui prouve bien qu'il y a un problème euh, il y a un pivot pour vous, vous, disiez, vous dites ok on retire tout, on fait un audit enfin on, on reprend vraiment presque tout de zéro, à quel moment vous vous prenez vraiment le, le, conscience de l'ampleur du problème, est-ce que la réaction elle, se fait à la livraison ou est-ce que déjà avant vous aviez des doutes sur le fait que on est peut-être allé trop vite, on a peut-être donné quelque chose qui va nous, quelque part, nuire à notre image et nuire aux joueurs. Bon, <coughs> comme Lyle disait, nous, on s'est mis la pression pour livrer un date. Et ça, c'était une erreur. Okay. Euh... Quand est-ce qu'on s'est rendu compte de la... Nous, bien sûr, on avait fait notre... Notre, comment dire, euh, notre révision, mais c'était une révision au hasard, non? on peut pas tout réviser en même temps, non? même si, comme on a dit, c'était n'était pas fini encore. Non? Euh, on a fait la communication avec les backers pour leur dire, écoute, on vous envoie ça, c'est pas encore fini, mais comme ça vous l'avez déjà. Vous pouvez même les jouer en anglais parce qu'il y, y a des gens qui anglais. Donc, si vous avez vraiment l'envie d'y jouer, vous pouvez y jouer en anglais. Non? Et on fera des mises à jour au, au, au livret numérique non? au fur et à mesure que la traduction est faite. Euh, <coughs> comme on a reçu des de mails de communication en disant, écoute, c'est pas top la traduction. On a mis en place le formulaire pour, mmh, recueillir, ainsi vite, ouais. pour recueillir toutes ces demandes et on se disait bon, de cette façon comme la plupart des de demandes c'était à propos du, du livret numérique, on se dit bon, on va les intégrer, c'est pas comme un, un matériel qui est imprimé, non? Est, si c'est bien c'est bien, si c'est pas bien c'est mort, non? il faut l'imprimer, mais le oh, livret numérique, dans les livrets numériques, on peut toujours faire des mises à jour. Hein? Après, quand on avoue que les, les plaintes les euh, les, les continuent à arriver, on se dit « ok ». Donc, on va engager un consultant, complètement complément extérieur. Indépendant. Projet indépendant, qui est bien sûr... Traducteur français natif professionnel. Oui, et avec, euh, avec un master spécialisé dans la traduction des jeux et tout ça. Donc on s'est dit, ok, on va faire qu'il nous fasse une vérification. Non? On prend euh, quelques scènes, un bon, un bon nombre de scènes au hasard, pour que, et on lui donne certains critères, que l'IA peut expliquer si c'est besoin, euh, pour euh, quantifier l'état de la traduction. C'est le travail qui reste à faire. Oui, on ne veut pas une impression de oh, « c'est bon, c'est pas bon », non, on lui a donné des critères pour qu'il puisse quantifier l'état de la traduction. Alors c'est très intéressant, et, euh, et ça, alors, faut... avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle d'un point pour le mettre de côté, parce que moi c'est un point qui me pose vraiment problème, euh, c'était justement euh, votre communication dans les premières semaines après la livraison. Euh, dans, depuis les premières plaintes donc, que vous avez reçues, moi, à titre personnel, je vous avais écrit aussi, je pense que je ne suis pas le seul, euh, vous vous êtes souvent borné à parler, quand, euh, concernant l'Einzavagelsir, de euh, possibles erreurs, de, de quelques oublis, euh, concernant donc, le, le contenu numérique comme, euh, comme physique, euh, et je pense me faire la voix d'une partie de la communauté en disant qu'on n'en est pas à quelques erreurs, euh, qu'il y a vraiment une grande partie, du, même de ce qui est déjà présenté en, en numérique, qui est complètement raté, il euh, y a très peu de phrases, et ça, bien sûr, on va y revenir, euh, qui donnent l'impression d'avoir été écrites par un humain parlant le français, Ça c'est un des gros problèmes, et euh, sur cette distinction, parce qu'à un moment vous faites la distinction entre la traduction des éléments physiques et celle du livret numérique, pour laquelle euh, le, le livret n'était pas terminé, vous manquiez de temps. Mais quand on voit ça, les terres de l'aventure et de l'excitation, c'est écrit en gros, c'est bien physique, c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre la boîte. Ça, c'est pas français, et il n'y a aucun français qui peut traduire ou relire ça sans tomber de sa chaise, c'est impossible. Du coup, quand j'ai lu plusieurs fois, et vous m'avez expliqué en toute bonne foi, j'imagine, il hein, y a peut-être quelques erreurs, il y a peut-être. Est-ce que vous avez du mal à assumer l'état de la traduction actuelle, ou est-ce que c'est à cause du fait que vous n'êtes pas natif français que vous n'arrivez pas, pas à réaliser finalement l'ampleur du désastre et que c'est pour ça que vous avez besoin d'un consultant, parce qu'on en est plus que quelques erreurs là, on a vraiment quelque chose qui l'exemple est là, est une insulte à la langue française euh, On ne peut pas parler sans faire une étude en profondeur d'accord Et on fait la communication immédiatement pour dire oui, on vous écoute, on vous entend et on travaille est-ce que tu veux que l'on vous donne une Réponse pour calmer l'ambiance, mais qui n'a pas fait notre boulot. Non, mmh. on ne peut pas vous donner une réponse sans avoir l'ampleur la exacte du projet. C'est un projet de 688 000 mots, ça ne se fait pas en deux jours. Ce qu'on essaye, c'est de faire les choses bien. Depuis le premier moment, on dit oui, il y a des erreurs. On est en train d'y travailler, on a mis en place des nouveaux ressources, des nouvelles personnes et des formulaires pour avoir tout, pour pouvoir faire tout le boulot qu'on n'a pas eu le temps et que malheureusement n'a pas été fait d'entrée par l'équipe de travail. D'accord. Puis on, on, on ne peut pas vous dire c'est <rire> un désastre, on, on, mmh. il faut tout refaire. Mais les gens que... vous disent par contre Pardon Oui, les gens, les, les oui, gens disent, tu contre. sais, là, excuse-moi, mais les gens, ils aiment beaucoup parler. Et c'est très facile à critiquer, et même euh, le formulaire en online, par exemple, il est très, très, très utile, mais tu ne sais pas qui c'est qui te dit quelque chose. Alors, pour moi, j'écoute. Bien sûr, on met en place pour vérifier, mais ce n'est pas que ça soit la solution. Peut-être qu'il y a une meilleure solution, parce que peut-être la personne qui nous donne un feedback a vu une erreur, mais nous dit de faire d'une façon, ce n'est pas un traducteur, c'est juste un joueur. Et il dit une chose qui a un problème dans la scène 367 et qu'il ne sait pas parce qu'il ne voit pas l'intérieur un peu de, du projet. Alors, ouais. c'est pour ça que pour nous, c'est très, très important d'écouter et de recevoir tout le feedback, absolument tout, mais il faut avoir un œil sur ce feedback. On ne peut pas l'implémenter ou le maître et dire « voilà, c'est fait ». Non, il faut regarder, et il faut regarder avec l'ampleur de l'intérieur de tout ça. Oui, oui non, parce oui, que, Nick, il, il a une chose. S'il si, y a quelqu'un qui joue une, deux, trois, quatre, cinq entrées du jeu, il dit « ok, sur ces cinq entrées, j'ai vu une, une qui était super mauvaise, et, il n'a a pas moyen que, que quelqu'un qui soit français ait écrit ça, ok ?» Il a, il, a, il a un pourcentage, <rire> qui est très petit, sur tout l'ensemble. Vraiment okay. Et, moi, et moi, moi je comprends qu'il qu peut avoir la frustration et dire, oui, en parlant clair, c'est de la merde. Mais et cette personne... <rire> mais ça, je, je te coupe, deux, oui. secondes, je, je te coupe <rire> deux secondes. C'est important, important pour les gens d'entendre ça, parce que si tu veux, à partir du moment où vous dites, ok on va régler le problème, mais pour nous il n'y a que quelques erreurs, les gens peuvent avoir peur que finalement vous ne corrigez pas tout. Alors que si là aujourd'hui tout nous dis il y a des passages c'est vraiment de la merde, là au moins les gens se disent ok ils ont conscience que c'est mauvais ils vont vraiment corriger tout et pas okay. juste en superficie. Donc je pense que c'est la bonne chose à faire à mon avis. Je te laisse continuer. Ok non c'est juste ça et je comprends bien ce que tu dis. Ok tu vois nous euh, on est la compagnie ça fait six ans qu'on fait des, des plateaux des, des sociétés donc on est jeune encore et on, on apprend tout le temps. Et dans chaque projet qu'on fait, bon, euh, parfois tout est parfait <rire> et c'est merveilleux, non? Mais, mais parfois il y a des, petits, des problèmes plus grands ou plus petits, et on apprend. Et je crois que c'est juste que tu nous dis ça, parce que bon, peut-être, j'espère que ça arriverait plus, mais si on a cette situation de la future, peut-être il faut qu'on change un peu notre communication pour que les uns ils n'aperçoivent pas qu'on est en train de diminuer le problème je bien. à titre personnel parce que je suis un grand grand fan de l'ens of galzir depuis la première heure moi c'est ça qui m'a fait peur en fait c'était de, de lire on travaille mais il n'y a pas grand chose à faire c'était un petit peu l'impression que ça donnait on peut revenir rapidement peut-être sur l'équipe de, de traduction initiale est-ce qu'avec le recul en quelques mots euh, deux personnes qui en plus sont liés hein, euh, maritalement semble-t-il, est-ce que ça vous paraît suffisant pour un projet de cette ampleur Est-ce que c'est un problème de budget ou est-ce que vous vous dites non, finalement, on aurait quand même pu prendre une, une ou deux personnes en plus, vu la taille, parce qu'on voit que même si la traduction était bonne, il y a une partie qui n'est toujours pas traduite. On a, on a établi euh, l'équipe avec une prévision de 300 000 qui après a passé à 400 000 qui après a passé. Et tout ça, ça a été un mois après, un mois après. Tu vois ce que je veux dire ouais. que si on avait eu d'entrée un projet de 700 000 mots, on aurait planifié différemment. Je te dis d'entrée, absolument. <coughs> okay. Mais on a travaillé, c'est un monde qui est particulier, et on a travaillé avec une équipe avec qui on avait eu des bonnes expériences, de qualité et de délai, d'accord Alors on avait confiance avec l'équipe, d'accord Et on a fait plein de meetings, de recap de dire... Est-ce qu'on va, avec les délais, les dates, comment, comment tout va, est-ce que ça avance euh, on va, Tu verras qu'on va euh, prendre toute notre responsabilité. Bon, allez, on ne va pas mettre des euh, pierres en dehors, mais le matériel, il est arrivé jusqu'à très tard aussi. Mmh. <rire> Je veux dire que les, les 700 000 finales, non, un peu moins de 700 000, mais on, on parle de 700 000 pour que ça soit plus, plus rond, euh, ils sont arrivés... Euh, une semaine avant que euh, le jeu soit envoyé, d'accord Oui. je veux dire, c'est qu'on a dû s'adapter à un procès changeant, et puis si on avait un projet d'entrée avec ses caractéristiques, absolument oui, on aurait en travaillé différemment. Oui. Je voudrais juste ajouter des choses à ce que Laya a dit. Euh, le, le fait que le nombre de mots s'est monté, au fur et à mesure qu'on était en train de traduire. Euh, ça pose un problème aussi parce que tu dis, OK, est-ce que je vais mettre une autre personne Parce que là, on a parlé, ça. On a dit, est-ce qu'on va mettre une autre personne euh, Je ne sais pas si ça c'est la bonne solution. Parce que comme le travail, il est déjà commencé. Euh, ça pose pas mal de problèmes de coordination, etc. Aussi, dans Merci un jeu qui est, est très négatif, très, très, très, très négatif. Euh, avoir une seule personne, normalement, c'est mieux parce que on peut garder une cohérence dans tout le texte. Si on a plusieurs, ça je comprends. Oui. Mm. Si on si a plusieurs traducteurs, bon, <rire> et vous, vous connaissez la langue française aussi, <rire> il y a beaucoup de manières d'écrire la même chose. Bien sûr. Non? Donc euh, on ne voulait pas aussi risquer tout cela. Et après, il y a une autre considération que peut-être les gens ils ne sont pas super conscients de cela. Mais euh, moi, chaque fois que j'ai une occasion d'expliquer ça, je l'explique parce que je crois que c'est très important. Dans une localisation, il y a pas mal de coups. Le jeu, il a déjà des coûts parce que il faut bien sûr tout imprimer, tout ça, non Mais une localisation, bien sûr, il y a, il y a le coût de licence, non C'est normal. Et, mais aussi il y a le coût de traduction. Et si on, bien sûr, on peut mettre plus de, plus d'équipe et grandir et, et cela, mais après. Bien sûr, ça va avoir un impact sur le, le coût. Vous, ah, vous auriez sous-estimé le coût parce que le nombre de mots au départ n'était pas le bon, c'est ça Ok. Oui. Euh... Et nous, on s'est dit, OK, avec ce numéro de, de, de mots au départ, on peut avoir ces gens-là, les traducteurs, l'équipe, et on a notre contrat avec eux, bien sûr, non, parce que bien sûr, elles sont rémunérées par, par leur travail, et on ajoute tous ces coûts et comme ça on peut avoir un prix de vente public qui est raisonnable. Mais si, si on met plus de, de traducteurs, les coûts, ça va monter. Donc forcément, le prix de vente public, ça va monter aussi. Et en plus des autres problèmes que j'ai dit sur le style et tout ça, pour moi, la considération la plus importante, c'est le style. Parce que si on veut que les jeux soient homogènes, dans un jeu qui est si narratif comme celui-ci, parce que, imaginons un autre type de jeu, okay? euh, un, un jeu type magique, non? A, on va oublier du flavor text, mais on, on va penser que aux au règles de chaque carte. Bon, ça, il n'a pas un style. Et oui, sur chaque carte, c'est écrit dépenser un et, mana pour et, et, faire voilà. ceci, exactement, ouais. mm. Voilà, ça, il n'a pas une interprétation, il n'a pas il, il, il C'est le texte, le texte. C'est le texte. Non, mais ce n'est pas le cas de, de, de lands of Galseth. Mm. Donc, moi, je trouve que s'il si y a une équipe plus petite, mais qui peut donner plus d'immaginité, c'est mieux pour le jeu. Alors avant voilà. de venir justement euh, à ces notions de style euh, qui m'importent qui beaucoup, euh, dernière question sur cette équipe, vous avez euh, dit il y a quelques semaines maintenant, euh, ok on a pris conscience du problème, on fait des réunions, on fait du débrief, euh, cette équipe-là, traducteur, relectrice euh, qu'est-ce qu'ils vous disent qu qu d'emblée euh, Quand vous leur dites bon a priori il y a un problème, euh, comment ils ressentent ça Comment ils vous expliquent ça quelle, quelle est peut-être leur, leur parole On peut leur donner aussi Ce bueno, c'est pas, pas à nous pour parler uh, pour uh, d'autres, mais uh, ce que on peut dire, c'est que nous, on a mis très clairement sur la table que avec l'audit qu'on avait fait du texte, ce n'était pas ce qu'on était en train de chercher et ce n'était pas nos standards. Alors justement, alors déjà on peut reconnaître qu'une partie de la communauté française, moi je le vois sur les forums, sont conscients euh, que vous êtes vous avez mis le pied à l'étrier, que vous travaillez, et certains s'en félicitent en disant au moins tout au matose, euh, ils ont pas laissé tomber, et ils continuent. Donc il y a. peut-être que tout le monde ne vous sourit pas parce qu'il y a beaucoup de frustration, mais il y a aussi des gens qui reconnaissent que vous avez pris le problème à corps et que vous travaillez dessus. Euh. Par contre, il y a un sujet qui, pour moi, est le gros sujet, en fait, euh, de cette traduction, et la raison pour laquelle le problème a explosé et a pris cette ampleur-là. Euh, C'est le problème, tant parlé dit du style. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté, moi y compris, qui se, qui se sont amusées, et j'en passerai d'ailleurs, parce que j'ai des exemples, j'en passerai là, à l'écran pendant qu'on parle, euh, à copier des chapitres au hasard du livre d'histoire anglais de Lens of Galvier, dans des logiciels de traduction type Google Traduction ou DeepL. Et le résultat est très parlant, donc les gens peuvent le voir, c'est que les logiciels donnent parfois mot pour mot ce qu'on retrouve dans la version française du jeu. Alors, le but ici, ce n'est pas de blâmer un tel ou un tel. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est quelle est votre position aujourd'hui sur l'utilisation de sites de traduction automatique comme base de travail de localisation Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'acceptable Est-ce qu'on peut commencer par ça et ensuite affiner, euh, affiner la traduction basée là-dessus <rire> Oui. <Ouais. rire> Pour nous, d'accord, c'est pas à nous de dire comment les gens doivent travailler. Vous pouvez avoir une opinion quand même de la façon dont, dont ces -ce logiciels-là si, rendent si les peux langues. Expliquer, s'il te plaît, mmh. si je peux euh, expliquer. Ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je te dis que je viens euh, du, du moyen professionnel de l'édition de livres, ok, mmh. et j'ai fait de l'édition de livres pendant plus de dix ans. Alors, j'ai un peu de retour par rapport à ces sujets. Je, je, je me suis rencontrée avant, d'accord Et euh, un traducteur, il doit rendre un texte traduit avec un niveau, d'accord S'il veut dédier un 20% de son temps à travailler à la base et un 80% de son temps à rediger, c'est sa façon de travailler. S'il veut dédier 80% à traduire et 20% à relire, c'est sa façon de travailler. Je veux dire que si le résultat est celui qui doit être, je ne suis personne pour dire à quelqu'un comment faire son travail. C'est un professionnel, il doit établir ce qui marche le mieux pour lui et ce qui donne un résultat impeccable. D'accord. Alors, avec cette position personnelle par rapport non, à un outil, parce que finalement, c'est un outil qui peut aider beaucoup aussi, parce que tu peux programmer certaines caractéristiques par rapport au genre de certains personnages, etc., que ça peut aider dans des projets complexes, avec l'uniformité de certaines choses. Alors, je ne suis pas du tout à faveur d'un truc ou d'un autre, d'accord Bien sûr que dans un monde idéal, moi, j'irais encore acheter des chaussures à quelqu'un qui les a fait à la main avec... Non, je veux dire que la vie... Non, pour moi, elle serait le, le plus non, directe euh, et humaine possible, mais on est dans une société où on a des outils, et si les gens délivrent un matériel qui est à une qualité, je ne suis personne pour dire aux gens comment travailler. D'accord, donc pour vous, ça appartient presque au passé. Alors c'est marrant parce que cette notion-là de cohésion, elle n'est pas bonne justement, il y a le, le document... Euh... Le document Google Doc qu'a fourni euh, Samy avec l'inventaire des mots. Il y a quand même beaucoup de mots qui ne sont pas concordants. Euh, je vois des présent présents sur 159 cartes, mais pas dans le de, de livre d'histoire. Euh, on a escaladé dans, sur 27 cartes, mais pas dans le livre d'histoire. À l'inverse, ça marche excusez aussi. Excusez-moi, s'il te plaît. Tu parles d'un matériel qui a été mis à côté parce qu'il n'est pas prêt. Oui, mais il y a, y a quand même une base de travail. On voit que la base est excuse moi alors ce que je dis par rapport à ça, c'est nous quand on a vu exactement ça, ce que tu dis, vale, on a dit il faut retirer. Vale, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Okay. Ce n'est pas une option. C'est le moment où, internement, on dit il faut enlever ça du public. Ce vale, n'est pas possible. Alors on est complètement d'accord avec toi. Moi je dis, euh, quand tu as demandé mon opinion, je dis mon opinion par rapport à quand on travaille, non, de la façon dont on tra devrait travailler avec l'une option ou l'autre, d'accord, en faisant un, un, un, un travail de traduction euh, traditionnel non, beaucoup plus extensif et puis une relecture plus vite, non, plus rapide, ou en se servant, excusez-moi, d'un outil de aide et puis en faisant une relecture beaucoup plus, non, extense C'est moi, je n'ai rien à dire, mais bien sûr, n'importe quelle des options, il faut bien faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et je suis complètement d'accord avec toi que cela ne devrait pas exister. Si moi, je devais traduire quelque chose au catalan ou à l'espagnol, je te dirais, je ne vais pas personnellement, je ne vais mmh. pas faire comme ça, parce que le boulot est tellement grand après de rédiger euh, le tout, que personnellement, je ne ferai pas comme ça. Mais... Si le but est achevé, ce n'est pas moi qui dois dire non. Euh, si j'ai un problème à la maison euh, et il y a un peintre qui vient, je ne vais pas lui dire de commencer ici ou commencer là. Je vais lui dire faites votre travail, achevez de peindre ce mur pour moi. Non, c'est un peu. Et avec une bonne qualité. Exactement. Mais... Nous, on, on, on a besoin de standards et on est complètement d'accord que ces standards n'ont pas été achevés. D'accord. Ok, j'entends, été... C'est pas un tabou pour vous tant que le résultat est là, je, on a bien compris, je pense. Est-ce que c'est une méthode ou euh, un résultat qu'on risque, il y a des gens qui m'ont demandé de vous, de vous poser cette question, qu'on risque de retrouver dans Adventures in Neverland, est-ce que les backers de ce projet-là doivent s'inquiéter et avoir peur d'avoir une version, encore une fois, de Google Traduction, un petit peu étrange Il y a des gens dans, qui s'inquiètent. Dans, dans ces projets, euh, j'ai dit ça parce que c'est un peu plus, bon, c'est moi qui ai commencé après la, la reprise, euh, pour Adventures in Neverland, euh, l'équipe de traduction, c'est différent. C'est Steffi qui a fait des autres pour nous aussi. Et à ma connaissance, elle n'a pas utilisé des Vous confirmez que donc, les backers français recevront une mise à jour euh, du contenu physique qui posait problème Ça, c'est déjà dans les, euh, dans, dans les tuyaux pour ainsi dire. Oui, d'accord. Oui, oui. Tout, comme, je dis, on va, et comme on a dit sur le communiqué, tous les composants qui posent des problèmes de, de jouabilité. jouabilité, ils sont remis et on les enverra pas seulement baccal. On va mmh. produire pour tout le monde, même les gens qui, ouais. qui ont acheté dans les, dans les magasins ou qui achèteront les jeux au magasin, ils vont les recevoir aussi. Quelles leçons vous retirez l'un et l'autre de, de cette, euh, cet événement. Alors je sais que vous êtes encore dedans, donc c'est difficile puisque euh, les choses ne sont pas... Il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver au bout de cette histoire, mais euh, est-ce que quand même, ça a provoqué une sorte d'électrochoc et vous vous êtes peut-être dit en interne, à partir de maintenant, il faut qu'on... Peut-être pas qu'on change nos méthodes de travail, mais qu'on contrôle plus certaines choses ou... Est-ce que ça va changer quelque chose à long terme, cette, ce traumatisme-là pour vous Bon, pour moi, la... <rire> Première leçon qu'on a tirée que Laya, elle l'a expliqué avant, <coughs> que d'abord je crois qu'il ne faut pas consommer la pression pour essayer de, dans les cas de projets comme, comme celui-ci, de livrer en même temps que la version anglaise, parce que ça s'avère que c'est impossible si on veut le faire avec hein, les, les niveaux de qualité que nous on est habitués. Okay? Peut-être dans des projets qui sont moins complexes, c'est possible, ou, ou avec une extension plus, plus réduite. Non? Mais cela, c'est clair qu'on on va, on va plus le faire. Non? Euh, Absolument. Deuxième, qu'on en a parlé déjà, euh, il faut toujours améliorer la communication. Parce que parfois nous, on croit que la communication a été clair, a été simple, les gens vont comprendre. Peut-être que ce n'est pas le cas, non? comme euh, tu nous disait avant. Donc ça, il faut qu'on retravaille et on apprend toujours, parce que on est toujours en train d'apprendre. On ne connaît pas tout pour, pour l'instant Et là, je ne sais pas si tu veux ajouter une autre chose. Non, je crois qu'il euh, faut aussi faire une réflexion par rapport à euh, le check qu'on fait en papier qui nous permet d'avoir une alerte beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de temps de réaction parce que euh, malheureusement, on pourrait dire qu'il ne va plus jamais y avoir des problèmes et ce n'est pas vrai, personne ne peut dire ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse réagir et ces problèmes il reste entre Jordi et moi, <rire> je veux dire que euh, ici, pour moi, la, la réflexion euh, la plus positive euh, que je veux garder pour euh, les prochains projets et pour euh, ma vie en général, c'est qu'il euh, faut mettre une, une ligne de public privé, non et dans ce cas, comme on avait le jeu on s'est précipité à le partager, parce qu'on était content, on avait une date, on voulait le faire, on était là. Et euh, ça a mis à l'extérieur des affaires intérieures qui auraient pu être gérées avec plus de temps, non et qui n'auraient pas eu cet impact que pour nous, euh, je, je, je peux te dire comme ça, que quand tu parles et tu dis que je rigole et tout ça par rapport au texte et tout ça, euh, tu peux dire ce que tu veux, bien sûr, mais que tu saches que moi, j'ai lu et lu et lu et lu tout le monde en train de regaler, euh, rigoler à notre figure et personne ne sait <rire> les quantités de heures, de trucs, de, de essais, de rattrapes, de, et on est complètement impliqué, on est plus fan que n'importe qui, parce qu'on ne serait pas dans cette aventure, non, Jordi le sait, ça ne va pas être une grande maison d'édition qui va faire ce projet. Parce que numériquement, en tant que budget, c'est un, un projet qui est extrêmement compliqué. Si quelqu'un fait un projet comme ça en localisation, ça va être parce qu'il est fou du projet. Non, parce qu'il y croit. Et nous, comme joueurs, comme éditeurs, comme professionnels du secteur, en premier, j'ai des joueurs. Pourquoi Parce que dans notre intérêt, indépendamment de professionnels, c'est... Que les jeux auxquels on croit aient la meilleure opportunité possible de joindre leurs joueurs, les gens qui peuvent avoir une bonne expérience avec ça. Alors, nous sommes les premiers, non, et, et ça je te dis et Jordi le sait, à être extrêmement affectés avec les gens à faire de la rigolade et à faire Ah, regardez ça et regardez ça. Euh, nous, on communique, on dit on travaille, on, nous, nous nous excusons publiquement dès le minute 1. Hein, où ça s'est fait public, je crois qu'on a essayé vraiment, peut-être on n'a pas réussi, mais on a essayé, c'est ce qu'on me disait avant, qu'il y a des trucs à corriger, bien sûr, mais on a essayé d'être upfront, non de dire, écoutez, on est là, on vous écoute, on établit des ressources pour corriger cela, jusqu'au point à fermer le livret numérique, non à retirer et arrêter complètement la commercialisation du jeu. C'est des décisions qui sont énormes, d'accord, et on a pris sans, sans douter, non On a dit ça, ce pas ce que l'on veut, nous, dans un jeu, encore moins dans un jeu sur lequel on travaille, encore moins pour une expérience dans un jeu dans, dans lequel on croit, non Alors, on prend des mesures, on communique, apparemment pas assez clairement, et on continue à travailler que pour moi, le message le plus important de, de, de cette conversation, Nix, vraiment, c'est... <rire> on y croit. On y croit encore. Et on y croit encore et on met encore en place, non, des choses pour que ça atteigne le résultat que l'on veut. Je pense que tu, tu veux... Bah, je, je, vais, je vais conclure, euh, amorcer à la conclusion, en tout cas en vous remerciant tous les deux d'avoir euh, eu le courage, parce que c'est quand même ça aussi, de, de venir répondre aux questions... Euh, aux questions que j'avais à vous poser, je pense qu'on a compris euh, à la fois les points de vue sur lesquels on peut être d'accord ou pas sur l'utilisation d'IPL et compagnie, on a compris surtout que vous étiez au travail et que les choses ont avancé, c'est quand même la, je pense, la chose la plus importante à retenir aujourd'hui. Est-ce que peut-être pour conclure, parce que la conclusion je vous la laisse, il y a quelque chose que je vous aurais pas demandé, que vous auriez aimé dire aux, aux backers, ou un dernier mot que vous voudriez leur passer avant de, avant de terminer cette interview même si, Laïa, tu as déjà fait une belle conclusion, je pense, et que <rire> les gens ont bien compris le, la volonté de toutes mes choses. Jordi, peut-être, tu as eu moins la parole sur la fin. Euh, non, moi, je, je vais juste remercier euh, les backers qui, d'ailleurs, euh, d'abord, ils ont, ils ont misé sur le projet parce qu'on sait que c'est un projet très spécial, très différent, non et qui nous ont fait la confiance pour qu'on puisse aboutir ce projet. Euh, j moi je comprends la frustration okay, mais juste que, qu'on continue à travailler et qu'on va livrer tout pour que l'expérience soit parfaite et pour nous c'est très important je veux dire, c'est pas le premier que qu'on soit en français et on, on veut en euh, sort, euh, sortir de plus et on sait que dans ces projets, on a fait des erreurs et on les accepte mais on vous donne la garantie que on va la résoudre. A bon la, la, petite, la petite chose que je voudrais juste ajouter, c'est que pour les gens comme toi, Anix, qui, qui sont des vrais fans du jeu, euh, c'est important de. Si vous avez des plantes comme complément normal dans ces cas, c'est toujours bien d'adresser ces plantes directement à, aux éditeurs ou à dans, soit par voie privée ou par voie publique, mais d'une façon positive. Parce que quand on entre dans un cycle de négativisme, par exemple, il y a certains forums français auxquels on a fait un communiqué, mais on n'y va plus parce que c'est tellement négatif que nous, on ne veut pas après cela, et toute cette négativité, ce qui va faire, fait, ça va faire mal au jeu. Parce que c'est sûr que ça a arrivé déjà en France, ça a arrivé en Espagne, ça arrive en Allemagne, ça arrive dans tous les pays où il y a des localisations. Quand il y a beaucoup de négativité autour d'un projet, ce projet, on pourrait, on pourrait dire que le jeu, il est un peu empoisonné. Et ça, ça pèse beaucoup. Pour le futur du jeu, ça veut dire par exemple, ça peut empêcher que des futures extensions qui ne soient pas faites, mm. et ça, je dis parce que ça, je l'ai vu dans des jeux c'est je je et de et je connais bien sûr beaucoup d'éditeurs, et c'est des autres éditeurs. Et je dit bon, ce projet il, il s'est empoisonné et moi je vais pas le poursuivre, et il a non, il y a les fans qui disent « Écoute, mais, mais pourquoi pas les attentions ?» Pas pourquoi la désinversion, ou quoi Parce que les gens, ils sont inconscients, non Ils disent « donc, Ah, j'ai mal entendu parler de ce jeu, je ne vais pas l'acheter. » Et au moins, à la, fin de <rire> à la fin de tout, nous, on est bien sûr des passionnés, mais aussi il faut qu'il y ait un peu de rendement, mm -hmm. non sur, les, sur, sur chaque projet, parce que sinon, oui, on, on que connaît, non on, mmh, on, ben on... Oui. Donc, c'est juste une petite réflexion que je laisse ici, pour que les gens puissent y penser s'ils veulent, et sinon, bon. On appelle là. au calme, on se regroupe, et on fait remonter donc, des informations euh, positives, sachant qu'il y a beaucoup de gens déjà, qui, euh, y compris via le document euh, dédié sur euh, Google Doc, là où il y a mmh. votre formulaire, font remonter des choses, donc vont permettre, j'imagine, euh, de corriger au mieux cette traduction. Merci Georges, merci Laya d'avoir répondu à mes questions encore une fois, et puis je vous souhaite du coup euh, bon courage pour cette fin d'année qui va être très, très studieuse pour vous deux, je pense. Oui, merci beaucoup pour nous avoir reçus et nous donner la possibilité de, de parler et à toute l'audience et les la zone en France, et que aussi puissent nous connaître. Et... Merci. Merci à vous. En conclusion, armez-vous de patience, la correction de ce mastodonte prendra du temps, je vous encourage d'ailleurs vivement à participer à la remontée des problèmes en utilisant le formulaire dont le lien est en description. C'est la fin de ce récap d'octobre que je vous remercie d'avoir suivi, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec toujours plus de jeux et bien sûr la nouvelle mouture du podcast Autour du jeu avec mes camarades des Ludovore. D'ici là, portez-vous bien, salut